okay, nice. nice. nice. nice. nice. nice.

Ça, c'est possible. <rires> Ça,

La rue. Nous sommes toujours et encore plus déterminés que jamais à faire aboutir nos revendications et obtenir une revalorisation salariale décente à hauteur de nos missions et de nos responsabilités entre autres. Cela ne peut passer que par une augmentation générale des grilles de rémunération et le dégel du point d'indice. La reconnaissance des qualifications des professionnels et l'amélioration des conditions de travail sont une priorité.

Nous sommes invisibles, c'est indiscutable. D'autant que bon nombre d'entre nous finissent, au fil des années, à n'être plus que l'ombre de nous-mêmes. Usés, épuisés, traumatisés, malmenés, déchirés entre la culpabilité, faute de moyens de ne pouvoir faire correctement notre métier. Et cet élan vital de parfois devoir y renoncer pour se protéger. L'investissement et l'implication, qui ont toujours été le carburant des travailleurs sociaux,

se heurte au découragement et à la démobilisation. Il y a des limites au-delà desquelles on ne, peut pas aller au risque de menacer, on ne peut pas aller au risque de menacer sa propre santé. Il paraît que personne n'est irremplaçable. Eh bien nous, travailleurs sociaux, ex du social, du médico-social, nous pouvons affirmer le contraire actuellement. Non seulement nous sommes indispensables au regard des missions qui nous incombent,

mais nous devenons, qui plus est, irremplaçables au vu de notre salaire misérable et de nos conditions de travail détestables, qui éloignent de notre profession toute les nouvelle vocation. pas si fort, euh, les responsables de la préfecture nous entendraient, ou les directeurs des établissements euh, de Lyon, du social et du médico-social, je pense qu'on porte tous le, les mêmes revendications

euh, Aujourd'hui, on est attaqué en effet de tous les côtés. Euh, ça a été suffisamment communiqué. Nos conventions collectives sont sur euh, l'échafaud là. Hein. Ça veut dire qu'on s'est battu depuis des années. Et là, euh, par force euh, du gouvernement, du ministère de la Santé, on va. Je vais mal parler, mais on va nous la mettre de la nique, quoi. Bien profond.

Et le problème, c'est que nos responsables d'association, ok, on n'a pas les moyens, ok, on n'a pas assez de besoins, mais personne, personne n'a le courage d'aller aux tutelles, de faire force. Ça s'est vu dans le passé, des directeurs qui ont monté euh, des mouvements et qui ont dit il y en a marre, il nous faut plus de moyens. Non, on reste dans, on reste cantonné dans les pommes avec sûrement la crainte que l'ARS euh, coupe euh, les vivres

et ne donne pas les moyens aux structures de fonctionner. Donc tout ça, c'est du chantage, du chantage financier. Et euh, on en est aujourd'hui, voilà, avec de la souffrance au travail, de la souffrance au niveau de certains moches de, de management, et pas, et pas le, de moyens suffisants pour faire notre travail. Et de, la et de la maltraitance. Pour faire notre travail de manière bienveillante, et faire notre travail correctement

auprès des personnes qui nous sont euh, confiées. Et euh, on a parlé de culpabilité tout à l'heure. Euh, oui, il y a un peu de ça. Euh, et de la frustration aussi. Parce qu'on voudrait faire mieux, mais euh, on ne peut pas. Et on n'est pas entendu. Et on n'est pas entendu jusqu'en haut. Et alors, que faire Il faut écrire un livre. <rire> Donc oui, il faut continuer à être dans la rue, même si... Euh,

même si peut-être peut-être qu'on n'arrivera à rien, mais l'espoir fait vivre. Et il faut projeter du positif et garder ça en nous, parce que c'est ce qui fait qu'on est dans ces métiers-là. C'est qu'on croit toujours que la petite flamme, elle va pas s'éteindre là. Et notre boulot, c'est de la laisser allumer, cette petite flamme, et continuer à y croire. Mais il faudrait que nos directions, elles appuient là-dessus aussi. Et elles appuient pas. Donc il faut qu'elles demandent plus de moyens.

Donc, il faudra qu'on aille à, à l'ARS le prochain coup. Ah, bah allez, le 17. Direction. Ouais, donc merci merci de votre présence. Et il faut continuer. Oui, merci pour nous. Ouais! ouais, ouais. ouais C'est ouais. ouais. Ça vient du cœur. Ouais. Bah, oui. ouais. Non, mais restez énervé parce que ça va pas un Mais je ne suis pas énervé. Je suis investi. <rire> Passionné.